Coucou les filles euh, Donc voilà, donc euh, je suis toute nouvelle sur Youtube. Euh, donc euh, moi je suis là pour vous parler un petit peu maquillage, euh, astuces, beauté et euh, fringues. Donc euh, voilà, donc je, veux, je voulais enfin il y a un bout de temps quand même que je voulais euh, faire euh, ces vidéos et même commencer euh, à être sur Youtube pour, euh, pour, voilà, pour partager ma passion. Donc, euh, donc voilà, pour cela bah, je vais commencer... Euh, à vous faire des petites vidéos et euh, des petits maquillages donc n'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions euh, et euh, voilà donc je serai là pour vous répondre et euh, d'essayer d'être au, au mieux mais voilà donc je vous dis franchement c'est pas facile d'être euh, là devant face à une caméra et euh, de parler donc euh, bon je vais essayer d'être normal le plus normal possible et puis euh, voilà donc, euh, pour cela, bon, aujourd'hui, quand même, je vais en profiter. Je vais pas vous faire juste euh, une petite vidéo comme ça. Donc, voilà, je vais en profiter pour vous parler de quelques achats que j'ai fait que hier. Donc, euh, voilà. Donc, en fait, c'est des petites fards euh, à paupières de chez Maybelline. Donc, j'en ai acheté en tout 4. Voilà. Et. Euh... Voilà, en fait, c'est quelque chose qui est un peu comme ça. Voilà. En fait, voilà, celui-là, ça a un gris. C'est couleur tatou 24 heures. ce qu'il y a écrit ici. Et euh, texture gel, crème couleur intense et tenue extrême. C'est ça qui est bien, car euh, je pense que ça peut très bien me servir pendant l'été donc euh, voilà, donc il y a celle-là qui est comme ça, donc c'est blanc pareil, hein, c'est la même chose 45 white voilà ensuite il y a celle-là qui est turquoise numéro 20 donc euh, très jolie oh, ça paraît aller très bien avec mon vernis <rire> donc voilà à tester et ensuite celle-là que j'aime trop, que je trouve très très jolie mais comme pas possible vraiment c'est une couleur euh, tip top, franchement en fait là vous, ça apparaît bleu mais c'est pas du tout bleu, c'est violet un beau violet il n'y a rien à dire, donc gel crème euh, fard à paupières gel crème euh, voilà, donc couleur euh, 24 heures et c'est euh, numéro il n'y a pas oh non, c'est 15 purple voilà, très joli je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur comme ça c'est vraiment dommage qu'il y a bah là c'est cette couleur là mais il y, ref... enfin, il y a le le contraste du jour qui fait que bah, on voit pas du tout la vraie couleur vraiment dommage mais voilà, Mais je vais vous faire un petit swatch rapidement Donc euh, hop ça donne vraiment oh vraiment c'est pas mal, ça fait vraiment ça après porté je pense que ça ferait plus joli que ça ça a l'air de tenir euh, vraiment euh, vraiment c'est quelque chose euh, qui peut être très joli porté et voilà donc euh, je suis là et je me suis acheté aussi euh, un eyeliner pareil de chez Maybelline voilà donc euh, New York il euh, y a écrit euh, gel liner 01 black et puis c'est comme ça voilà et euh, donc j'ai jamais testé ce genre de, de produit c'est la toute première fois que j'achète ça parce que je sais pas tout le monde en parle et puis ça m'a vraiment donné envie de découvrir enfin de découvrir, d'essayer de donc euh, ça sera l'occasion d'essayer moi d'habitude j'utilise pas ça en fait d'ailleurs il faut que je m'achète un pinceau pour ça parce que j'en ai pas et d'habitude j'utilise euh, comme un feutre qui est comme ça et ça c'est de chez H&M et je trouve qu'il est vraiment top enfin pour moi en tout cas euh, il me va très bien je y tiens d'ailleurs je l'ai mis voilà donc j'ai d'être le plus euh net possible je sais pas si vous voyez un petit peu et puis donc là je me suis fait juste un maquillage un peu léger mais avec ça vraiment ça tape vraiment ça ressort la couleur des yeux et puis j'ai ouvert un petit ça fait ça c'est vrai qu'elle est pas très très noir enfin, à mon goût moi je trouve j'aurais aimé qu'il soit plus intense que ça et euh, en fait euh, c'est le seul défaut c'est que voilà c'est que il faut en fait il faut repasser plusieurs fois pour que ça puisse vraiment donner une couleur très très très noire euh, sinon il est très très agréable à appliquer c'est euh, trop facile euh, d'habitude euh, au début c'est vrai que j'avais pas trop euh, on va dire j'avais pas la pratique je savais pas trop comment utiliser euh, donc je, je mettais un peu partout et puis avec le temps bah, je le fais comme une pro <rire> Donc euh, j'arrive à le faire vraiment un très d'eyeliner, très joli. Donc là, j'ai fait un petit peu épais, mais je, tu, enfin, ça dépend des comment vous voulez le porter. Mais vous pouvez faire quelque chose de très léger et ça fait très joli. Donc voilà, donc mes petits achats. Et puis, euh, et puis voilà, donc euh, si vous avez des questions euh, sur, sur euh, ce que j'ai acheté, ou même si vous voulez que je vous fasse un petit euh, tuto pour... Euh, pour le maquillage, donc n'hésitez pas à me dire, et puis si vous avez des questions sur mon maquillage d'aujourd'hui, bah c'est à vous de me, me dire ce qui, qui, voilà ce que vous pensez, j'aimerais bien savoir et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et je sais que je viens juste de commencer et je risque pas d'avoir une, une tonne d'abonnés chez moi, donc euh, non, je sais pas je sais très bien, mais bon je vais avec, donc mais pour l'instant je, je vous dis à très bientôt donc euh, Prenez soin de vous. Ciao